Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille. Et eh oui, la Coupe d'Afrique des Nations continue et aujourd'hui, on vient d'assister à une promesse de la part des Camerounais. On va pas se mentir, jouer la Gambie, c'est pas facile du tout. Les mecs ont une défense de malade. Il reste tous les 11 joueurs derrière les 15 mètres du, du, de, de leur cage. Tu te rends compte C'est absolument compliqué de rentrer dans la forteresse gambienne. Mais là, en deuxième mi-temps, les Camerounais ont trouvé la faille. Cameroun versus la Gambie, c'était un match vraiment très, très très très très très serré, on va pas se mentir, les Camerounais euh, ont bien joué, ils ont euh, cherché à trouver la faille, ils ont trouvé la faille, les Gambiens n'ont pas été trop dangereux aujourd'hui, on va pas se mentir, ils ont fait des, des phases de poule absolument gigantesques, c'était pas normal comment ils ont joué, mais là ils arrivent jusqu'en quart de finale pour se faire fracasser la bouche d'une manière absolument incroyable de la part du Cameroun, ah, les Camerounais ne sont pas venus pour rigoler euh, ce soir. Mais bon, on ne va pas se mentir que euh, les conditions dans lesquelles les Gambiens ont été accueillis dans cette Coupe d'Afrique ont, ont, ont malheureusement joué en faveur du Cameroun. Bon, je ne suis pas en train de dire que le Cameroun a triché ou est complice euh, de tout ce qui se passe autour de la Coupe d'Afrique des Nations, mais juste les Camerounais, si vous avez les bonnes adresses... Des bons hôtels, des bons restaurants, des bons docteurs. Pourquoi vous ne les donnez pas à tout le monde? Hein? La FECA, là, eux ils font du grand n'importe quoi en termes de gestion, en termes de logistique, en termes d'organisation. Ils n'en ont rien à faire, bien sûr. Les mecs, ils ne respectent même pas la compétition. Je suis je suis je suis je suis sûr que même si on fait une enquête, on va voir que ceux qui dirigent la FECA, ils sont même pas africains. Mais bon, là, ce que je dis, ça n'avance que moi. Voilà, il y en a plein qui vont me dire « Mais tu dis n'importe quoi, ceux qui gèrent la FECA, c'est lui qui vient de là-bas, c'est lui qui vient de là-bas, c'est lui qui vient de là-bas. » Mais là, alors, comment c'est possible que la Coupe d'Afrique des Nations n'évolue toujours pas alors que nous sommes en 2022 Là, vous allez me dire que là, l'année prochaine, la Coupe, la coupe d'Afrique qui va être en Côte d'Ivoire, elle va respecter toutes les normes, toutes les conditions, toute la logistique, toute l'organisation. Alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, c'est la FECA qui fait du grand n'importe quoi Bon, si on parle du match là, Kantoko et Kombi, ce que tu fais là, c'est camerounesque, tu comprends Gigantesque, c'est du grand n'importe quoi là. Ah là là là là, vous en êtes déjà à 10 buts, 11 buts. Toi et Vincent Aboubacar, jusqu'où vous allez vous arrêter Hein Vous voulez battre le record Vous vous croyez comme les frères là qui sont dans Olive Tom Ouais, tu marques, je marque, tu marques, je marque. Là, heureusement que Vincent Aboubacar n'a pas pu marquer ce soir. Parce que t'as pas vu comment il avait envie de marquer Il te mettait des slaloms. Il arrivait devant les cages, il tirait. Heureusement qu'il y avait le pied d'un Gambien qui, qui traînait. Parce que là, là, messieurs, dames, les Vincent Aboubakar et les Karl Toko et Kambi, là. Ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de battre des records. hein. Et au niveau international. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire hein. Bon, malgré tout, ce soir, ce qu'on a vu, c'est un très gros Cameroun. Là, on ne va pas se mentir. Vous avez euh, rectifié le tir au niveau de la défense. Je n'ai pas vu euh, la Gambie s'approcher de, de, de de, de, euh, longtemps de votre cage. Hein. Vous avez bien géré. Vous les avez étranglés. Ils n'arrivaient plus à respirer. Et c'est là, en deuxième mi-temps, ils sont tombés. Ils sont clairement tombés. Hein Comment tu peux laisser un Camerounais Tu lui laisses au moins 20 secondes avant qu'il puisse faire son centre. Hein non, mais concentrez-vous. Et puis là, j'en ai vu plein là, sur les réseaux sociaux qui disent que les Camerounais ils sont tricheurs. Et les Camerounais eux, pour répondre, ils disent « Ouais, on triche, et alors ?» Ça fait cinq fois qu'on gagne la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a qu'à tricher. La Coupe ne va pas partir. Donc là, euh, ce qui, à ce que j'ai compris, les Camerounais, quand tu organises une compétition chez eux, ils sont prêts à tout pour gagner. Donc moi, j'invite la FIFA à organiser la Coupe du Monde en, au Cameroun. Parce que voilà, il nous faut au moins une petite euh, équipe africaine qui remporte euh, euh, cette coupe du monde Voilà donc euh, c'était ma demande En tout cas là on va voir un match de malade Entre la Tunisie et la Burkina Faso Et le Burkina Faso pardon Voilà donc euh, grosse force Au Mali, au Burkina Faso euh, Qui sont en train de, de, de vivre des moments euh, difficiles J'ai vu qu'il y avait les Sénégalais Qui étaient euh, sur le point De nous rejoindre dans ce combat En tout cas grosse force à toute la population de l'Afrique de l'Ouest C'est toujours l'Afrique de l'Ouest qui doit gagner Force